Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment tester son code CSS en live, c'est-à-dire comment modifier son code directement dans la page. Alors par exemple on va considérer un, premier, un superbe premier exemple, donc un fichier HTML, donc on va regarder un peu ce qu'il y a dedans, le header, un H1, un paragraphe, et là on voit donc la, la feuille de style. Elle est liée. Voilà c'est la feuille démo. Si on l'édite, on a quelques propriétés, somme toute, euh, assez normales. Et donc là, ce qu'on va regarder, c'est comment, par exemple, étudier euh, cette propriété euh, Text Shadow. Euh, alors, euh, une première manière de faire, ce serait de dire, ben bah, voilà, je mets, je mets du rouge ici, j'enregistre, et euh, ensuite, bah, je réaffiche. Euh, voilà, alors, il euh, bah, faut que je mette à jour, et hop, je vois que c'est rouge. Et puis, je pourrais continuer comme ça à repartir, faire des modifs, enregistrer. Revenir sur sur mon document HTML. Alors on va utiliser l'outil qui est fourni avec Google. Donc pour l'ouvrir, on fait F12. C'est la console développeur. Donc, soit ici elle est placée en dessous, on pourrait la placer ces outils là, on pourrait la docker par exemple à droite si on voulait. Ou là, je vais revenir en dessous parce que c'est pas mal. Alors nous, la première chose qu'on va faire, puisqu'on veut étudier euh, ce titre là, c'est on va, dire, je vais sélectionner un élément et je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué sur mon élément, donc il y a des, des zones de couleur qui s'affichent là, on a accès à, donc à, aux propriétés H1. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est décocher une propriété pour voir son effet. Par exemple, si j'enlève font size, qu'est-ce qui se passe Ah, ça devient plus petit le texte. Donc font size, ça sert bien à... À travailler sur la taille du texte. Je peux aussi carrément cliquer dedans, dire euh, par exemple voilà je vais essayer euh, avec euh, du texte de 60 points. Ah d'accord c'est peut-être un peu gros. Mettons 48 points. Donc ça c'est des modifs qui sont faits uniquement en live. Hein. Si on quitte on a on a tout perdu. Mais ça permet de faire euh, des essais. Par exemple letter spacing, ça va faire quoi Ah ok, d'accord. Euh, la texte shadow, j'ai mis du rouge. Euh, bah, je peux cliquer dessus, dire bah non, c'est pas du rouge moi j'ai envie de remettre euh, voilà j'ai envie de mettre du bleu voilà alors ici qu'est ce que c'est que ce 8 euh, ce, ce, ce 8 là alors c'est l'offset de décalage admettons je vais décaler euh, un peu voilà un peu par là voilà ça ça me plaît je clique à côté voilà admettons que je sois content du rendu hein, bon, ce qui est discutable mais admettons que je sois content bah, j'aurais plus qu'à récupérer donc ces, euh, ces valeurs euh, ici là je fais un copier je fais mon paste ici, ctrl S, j'enregistre tout ça et euh, je fais mon actualisation. Et donc j'ai ma page avec mon, ma mise en forme euh, que j'ai bâtie en live euh, tout à l'heure. Donc Voilà tout l'intérêt d'utiliser ces, ces outils de développeurs. Euh. Bah, sur ce, euh, à bientôt euh, et merci pour votre temps.